Salut les Dédé, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel Aujourd'hui on va faire un petit nid de frelons dans une cheminée Voilà, c'est des charpentiers qui m'ont appelé, pour ils sont en train de refaire le toit, regardez Voilà, ils sont en train de refaire le toit, voilà la société Donc on va aller voir ça, le nid de frelons il est dans une cheminée Et on va traiter ça, c'est nid... simple, dans une cheminée c'est classique, ça arrive souvent Donc là, ils sont en train de recouvrir le toit, parce que ben, comme je vais traiter sur la cheminée, ils ne vont pas pouvoir travailler aujourd'hui. Euh, vous comprenez bien qu'il va y avoir beaucoup de frelons. Donc j'attends un petit peu qu'ils ben, qu remettent une bâche, parce que bon, vous avez vu le temps, les nuages sont gris, ça risque de pleuvoir. Voilà. Donc, dès qu'ils ont fini, ben, je vous montre ça. Pendant ce temps, je vais vous montrer où est la cheminée. On va la voir de, depuis le fond du jardin. Elle est juste là. Bon, les Dédé, pas de chance. Encore encore retardé à cause de livraison. Il faut attendre que la livraison se fasse, qu'ils finissent de couvrir le toit. Et après, c'est prêt pour le combat. J'en ai marre d'attendre Prêt pour, le prêt pour, pour le combat. Ça va chier. Allez c'est parti. Hey, franchement, vous n'avez jamais dû faire ça. Tu vas avoir des commentaires mon gars sur YouTube, on va te déposer. <rire> hey, je le fais à toutes mes vidéos ça après pour le combat. Ouais, ouais mais pas avec les duguignols. <rire> ouais. Attends, je vais aller voir moi. Derrière. Allez c'est parti. Voilà, tu vas. Ah, regardez, ils ont refait ça. Ils ont refait le toit un petit peu pour arrêter le chantier. Voilà. Bon mat, allez pour toi la vidéo. Allez, on s'approche de la cheminée. Ouais. On va enlever le chapeau. Allez, je vous montre ça. Deuxième couche. Bon, regardez les dédés. on va essayer de faire un petit trou pour pouvoir mettre la poudre Bah vous voyez les données, il n'y a, a pas grand monde, le nid pourtant est pas mal, mais assez profond. Donc là j'attends de voir s'il y a des frelons blancs qui remontent, donc avec la fumée on ne voit pas trop. Il bon, y a quelques petites attaques. Hein. Bon, ça remonte un peu on va essayer de mettre un peu un peu de profondeur la difficulté d'un frelon européen dans une cheminée c'est qu'on connaît pas la profondeur du nid donc quand on traite on va traiter par dessus automatiquement faut essayer de percer pour envoyer de la poudre le plus loin possible à mon avis celui-là il pas mal J'entends du monde dedans, mais ça sort pas. Il a l'air gros, il a l'air gros, il a l'air gros. Il est vraiment profond, profond. Je sais pas si vous voyez. Ça a l'air de sortir, c'est pas mal. Ouais, là il y a la reine juste là et un autre essaye de tuer la reine allez on met le capricor allez l'intervention est finie de ressortir bon j'espère que cette petite vidéo vous a plu j'espère que Matt t'as bien rigolé eh, tu t'attendais pas à ça hein voilà, c'était la petite surprise allez n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu un petit commentaire et je vous dis à très bientôt les Dédés.